Euh, je donc je reprends le, le, le relais nous, avons, nous venons de terminer notre coaching je rappelle donc que je suis euh, emmanuel trégaro je, je forme et j'accompagne donc euh, les, euh, les pratiquants du, du web les entrepreneurs sur les outils euh, euh, concernant le web marketing par exemple euh, les réseaux sociaux euh, etc euh, les outils bureautiques également et là euh, nous avions déjà fait une formation ensemble euh, en face à face et là on faisait un petit débrief et un petit coaching euh, en ligne pour euh, rappel de certains outils puis un, un complément d'informations. Donc vous de votre côté Aurore, vous, vous pouvez me rappeler euh, euh, qui vous êtes s'il vous plaît Alors moi je travaille donc euh, au niveau de la communication à l'Auberge de la Bruyère à Pousoge. Et donc effectivement on a déjà fait une formation ensemble sur euh, trois jours euh, pour tout ce qui était euh, communication, réseaux sociaux. Euh, une formation qui était déjà très intéressante et qui donc vient de se compléter là, par un petit coaching d'une de, de, trentaine de minutes. Euh, donc ce qui est agréable, c'est de voir qu'Emmanuel est toujours là même si la, la formation est terminée et que de toute façon, on reste en contact et on, on échange très régulièrement ensemble. Il est vrai, c'est vrai qu'on se retrouve en plus sur les réseaux sociaux, ce qui est assez drôle, même malgré la distance. Nous ne sommes pas tout près l'une de l'autre, mais nous restons connectés. Ça. Et donc, on fait des échanges. Et là, j'ai voulu compléter ce que j'avais vu avec vous la dernière fois par d'autres outils que j'avais repérés, qui sont très intéressants par rapport, par exemple, au réseau social Instagram. Voilà. C'est ça. Donc valider je valide vous validez c'est excellent à 100% donc euh, bah, c'est très bien écoutez merci pour euh, ce, ce retour également euh, bonne le euh, temps de, mais oui. de partager les dernières infos. c'est ça et euh, donc, bah, euh, donc à très bientôt de toute façon soit de visu soit euh, en, Avec plaisir. En, en web euh, ou sur les réseaux de toute façon on se suit toujours et oui. euh, donc on se, on se dit à, à très bientôt merci encore Aurore merci au revoir